Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, le Sénégal est une nouvelle fois champion d'Afrique, cette fois-ci pour la Chade. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les Sénégalais Vous êtes en train de nous expliquer que ça y est, vous êtes une grande équipe du football africain, ça y est, c'est officiel, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, déjà que l'année dernière, vous avez littéralement abandonné vos frères maliens, parce que nous, les Maliens, on a zéro trophée. Vous étiez comme nous. L'année dernière, on vous a vu comme ça partir avec le trophée de la Coupe d'Afrique. On a dit, ah, nos frères sénégalais, ça y est, ils goûtent à la joie de la Coupe. On a commencé à danser le mbala. On était contents pour vous. Et franchement, franchement, je suis encore content pour les Sénégalais. Ça y est, c'est officiel. Les Sénégalais font partie des grandes nations du foot en Afrique. C'est officiel. Il n'y a plus de débat possible. Coupe d'Afrique... Chan, juste après, le doublé en moins d'un an. Qu'est-ce que tu peux dire aux Sénégalais si ce n'est pas Sénégal REC ou bien Waisamandei tu tu, C'est tout ce que tu as à dire. Tu peux dire quoi d'autre Rien Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est grosses félicitations à, à tous les Sénégalais. Bon, malheureusement, euh, l'Algérie, euh, ça commence à faire beaucoup. Donc, une élimination en Coupe d'Afrique des Nations qui est arrivé assez tôt, alors que vous étiez, euh, je pense, les tenants du titre, si je dis pas n'importe quoi. Et en plus de ça, là, cette fois-ci, vous arrivez jusqu'en finale, mais euh, vous ratez le penalty euh, de la victoire, qui a été arrêté euh, assez facilement hein, par le gardien sénégalais. Il a fait son job, il n'est pas parti sur un côté je ne sais quoi. Il est resté jusqu'au dernier mois et il a attrapé le tir absolument mal tiré, de l'Algérie, on va pas se mentir, parce que quand il a fait son petit saut de chèvre, là, juste avant de tirer, ça servait à quoi Mais non, t'as pas vu les Sénégalais comment ils font lorsqu'ils tirent la pénalty Ils ne rigolent pas avec le gardien. T'as oublié Sadio Mane Le dernier pénalty qu'il a à tirer, il envoie ça pour trouer les filets. Ça veut dire que même si le gardien, il touche à la balle, tout le monde dit, oh, comment le gardien a fait mais là, franchement, avec cette frappe, on ne peut que être déçu. En tout cas, je suis très content pour les Sénégalais. Déçu pour l'Algérie. De toute façon, le foot c'est comme ça. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde, hein Tu veux quoi Un match nul, indéfini, que le penalty il continue Ah oui, hein, voilà. Et en plus, sur le côté du terrain, on voyait les Algériens qui commençaient à prier. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que le, le concours là de mémorisation. Des sourates, c'est les Sénégalais qui ont, qui ont remporté ça. Ça veut dire qu'en matière de prière, les Sénégalais, ils, ils te disent ça par cœur, mais du, du début à la fin, tu te rends compte de cette dinguerie. Donc là, on a pu constater une nouvelle fois que le Sénégal faisait partie des grandes nations du football africain, et ce pas un effet de mode. Tu vois ce que je veux dire En mode de vite fait, comme ça, deux, trois fois, ouais, ils ont gagné une petite coupe, c'est la chance, et après, ils redescendent. Non Là, ils viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ils enchaînent, ils enchaînent avec la Chan. Et l'année prochaine, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Et en plus de ça, ils étaient en phase finale de Coupe du Monde. Oh Mais qu'est-ce que vous avez, le Sénégalais Hein Vous voulez quoi Vous voulez remporter tout, toutes les Coupes Copa Américain, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Vous voulez tout Hein Ah là là, en tout cas, je vous souhaite euh, un parcours absolument euh, inébranlable. Ah, voilà, donc un parcours absolument... Euh, euh, euh, magnifique, mystique. Hein. Continuez sur cette lancée absolument magnifique que vous êtes en train de créer euh, dans votre pays. Il y a une diaspora, une jeunesse sénégalaise qui est en train de se soulever en matière de tout. Dans l'art, dans, dans dans la musique, dans partout. Franchement, en tout cas, grosse grosse force à tous les Sénégalais.